Afid Deradji, la commission de la Cannes 2025 a reçu l'ordre de voter pour le Maroc au détriment de l'Algérie. Pour la DGS française, les relations avec les dirigeants algériens relèvent désormais de la psychiatrie et non de la diplomatie. Afid Deradji, la commission de la Cannes 2025 a reçu l'ordre de voter pour le Maroc au détriment de l'Algérie. L'attribution de l'Organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de l'année 2025 continue à alimenter les débats, autant en Algérie qu'au Maroc, les deux pays les mieux placés pour gagner les faveurs du comité exécutif de la CAF. Mais pour le journaliste algérien de Sport Afid Deradji, le choix a déjà été fait bien avant le dépôt des candidatures. Le journaliste du média Qatari continue à croire que la CAF a déjà choisi le Maroc pour accueillir la 35e édition de la Coupe d'Afrique que l'instance du football africain a retirée à la Guinée pour impréparation. Dans un entretien accordé au site Qatari Win-Win, Afid Deradji fait savoir que les membres de la CAF n'ont pas changé d'avis, malgré le succès du championnat d'Afrique des Nations que l'Algérie a accueilli du 13 janvier au 4 février 2023. Les 23 membres de la commission chargée de trancher sur l'identité du pays hôte de la Cannes 2025 ont reçu l'ordre de voter pour le Maroc au détriment de l'Algérie. « Je persiste à croire que cela ne va pas changer et que le Maroc se dirige vers l'organisation de la Cannes 2025 », a-t-il estimé, précisant que le dossier de candidature de l'Algérie est meilleur et le Chan 2023 lui a donné du volume, mais malgré cela, les membres de la CAF devraient donner leur voix à la candidature marocaine. Cannes 2025 la CAF dans une mauvaise posture. Comme si la CAF n'allait pas choisir le pays hôte de la CAN 2025 sur la base des critères habituels, Affid Deradji affirme qu'il est vrai que l'Algérie a de solides atouts en réussissant l'organisation du CHAN, mais les choses sont clouées d'avance pour cette édition de 2025 de la Cannes. Nous devons nous fixer sur les prochains rendez-vous et nous devons apprendre de ces leçons. Cette situation mettra quand même la CAF dans une posture délicate. Si le Maroc accueille la CAN 2025, L'instance présidée par Patrice Motset devrait trouver une solution pour atténuer la colère de l'Algérie et lui attribuer la Cannes 2027, comme le suggère Afid Deradji, serait contradictoire avec la philosophie de l'alternance géographique qui voudrait attribuer l'organisation des cannes par alternance, selon les régions d'Afrique. Si la CAF opte pour le Maroc en 2025 et pour l'Algérie en 2027 elle se retrouverait face à une colère de la part du Nigeria et du Bénin qui vont devoir attendre 2029 pour organiser la Cannes, a indiqué le journaliste algérien de Bean Sport pour expliquer la mauvaise posture dans laquelle se mettrait la CAF si elle choisit le Maroc pour la Cannes 2025. Pour la DGS française, les relations avec les dirigeants algériens relèvent désormais de la psychiatrie et non de la diplomatie. Dans les couloirs des services de renseignement français, la réaction excessivement violente de la présidence algérienne à la suite de l'accueil par la France d'une de ses ressortissantes, Amira Bouraoui, menacée de prison en Algérie, a fortement étonné. Les proches collaborateurs de Bernard Rémier, actuel patron de la DGSE et ancien ambassadeur à Alger entre 2014 et 2017, pourtant bienveillants envers le président algérien n'en reviennent pas des termes utilisés dans le communiqué de l'agence de presse officielle. Selon les informations dont dispose Maghreb Intelligence, les analystes de la DGSE sont sûrs que le communiqué insultant envers leur institution a été écrit à El Mouradia par un des conseillers d'Abdelmadjid Tebboune. Les Français ne comprennent pas cette subite volte-face de la présidence algérienne alors que les relations entre les deux pays étaient au beau fixe. Il y a une quinzaine de jours, le peu francophile chef d'état-major de l'ANP a effectué une visite d'état très réussie en France où il a été accueilli par Emmanuel Macron. Il y a quelques mois, Abdelmajid Tebboune, annoncé à Paris pour le mois de mai prochain, ne tarissait pas d'éloges sur l'excellence des relations entre les deux pays, avouant au quotidien le Figaro, une certaine complicité, et une amitié réciproque. Aujourd'hui, les hauts cadres de la DGSE qui gèrent le dossier algérien se demandent quelle mouche a piqué la présidence algérienne. Maghreb Intelligence apprend de sources bien informées à Paris que dans les bureaux de 141 Boulevard Mortier on n'hésite plus à dire que les relations avec les dirigeants algériens relèvent désormais de la psychiatrie que de la diplomatie. « Nous qualifier de barbouze et nous accuser d'avoir une feuille de route avec le Quai d'Orsay et des conseillers franco-algériens pour mettre à mal les relations algéro-françaises et non pas une aberration, mais le récit invraisemblable et d'une stupidité affligeante », résuma au cadre de la DGSE. Avant d'ajouter que, les services français n'avaient rien à voir avec l'affaire Amira Bouraoui. Ce sont les services consulaires qui ont géré son dossier avec l'Élysée. S'il y a des gars à blâmer, ce sont les policiers algériens incapables de contrôler leurs frontières. Pour un ancien diplomate français, les dirigeants algériens qui dès que les situations, même les plus insignifiantes, ne leur plaisent pas, réagissent comme des drama queens, se faisant à eux-mêmes plus de mal qu'ils n'en causent aux autres.